Matinée. Et maintenant, temps pour les questions orales, je reconnais le leader de l'opposition. Bonjour, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais souhaiter une bonne journée internationale de la francophonie à toutes et à tous. Uh, speaker, Premier... Le Premier ministre de l'Ontario aime dire que le commissaire à l'intégrité de l'Ontario. Euh, la, euh, a dit qu'il avait raison à plus de 100 Mais vous savez quoi Il ne dit pas si le commissaire à l'intégrité a dit qu'il devait être affecté par la euh, partie Stag and door. Ma question au Premier ministre, est-ce qu'il a divulgué tous les détails des différents événements auprès du commissaire à l'intégrité Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a travaillé avec le commissaire et le commissaire a continué son évaluation. Et bien sûr, on continuera de se concentrer sur la priorité pour les Ontariens et Ontariennes, à savoir s'assurer de bâtir plus de maisons en Ontario. Nous continuons d'effectuer des investissements importants tels que l'investissement qu'on a vu avec Volkswagen. Donc j'aimerais reconnaître le ministère qui a fait un travail remarquable, ainsi que le Premier ministre, qui a apporté un autre investissement important pour Ontario et on verra des milliers d'emplois créés dans notre province. Il s'agit d'une province qui va dans la bonne direction. Nous sommes l'une des administrations qui mène la danse concernant l'industrie auto automobile. Il s'agit d'une approche qui inclut tout le gouvernement avec plusieurs ministères, dont le ministère des Finances, le ministère des Logement, tout le gouvernement travaille ensemble. Merci. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que la Chambre n'a pas entendu ma question parce que je posais ma question selon la fête de levée de fonds de la famille Ford ainsi que l'enquête du commissaire intégrité. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de preuves le commissaire d'intégrité nous a dit qu'il ne peut pas. Euh, euh, évaluer toutes ces preuves parce qu'il doit euh, parler avec plusieurs témoins. Des multiples experts ont dit qu'on a énormément de territoire pour bâtir des logements abordables. Et il y a des gens, qui, au lieu de euh, s'attaquer à la ceinture de verdure pour créer des maisons de luxe. La semaine dernière, on a appris que ce gouvernement a passé sous silence euh, discrètement. Le Conseil de ceinture de verdure. Alors Voici ma question pourquoi est-ce que le de gover... quoi le gouvernement avait-il peur que le Conseil de ceinture de verdure dise Réponse Merci, Monsieur le Président. Nous apprécions le travail de tous nos députés et de tous nos comités qui affectent le ministère des Affaires municipales et toutes les parties prenantes, dont les membres du Conseil de ceinture de verdure. Pendant des mois, j'ai participé à ces réunions et j'ai travaillé étroitement avec le Conseil. On continuera de le faire à l'avenir. Mais une fois de plus, le leader de l'opposition fondamentalement ne parle pas du problème qui existe dans cette province. Quel est ce problème Il n'y a pas assez de maisons pour répondre aux besoins des Ontariens et Ontariennes. Et nos, nos enfants, nos grands-enfants, n'ont aucun moyen d'acheter une maison. Et les néo-démocrates seront toujours contre cela. Mais nous, le gouvernement, nous allons toujours présenter des plans ainsi que des projets de loi afin qu'on puisse bâtir des maisons. C'est ça, notre plan pour l'avenir. Question supplémentaire finale. La vie n'est pas du tout abordable dans cette province et ce, depuis que ce gouvernement est en place. Depuis 2018, ce Premier ministre avait promis aux Ontariens de ne pas toucher à la ceinture de verdure. Il l'avait juré. Les promesses conservatrices ne sont pas tenues. Et maintenant, on est en train de mettre à mal des terres fertiles et agraires, et tout ça, afin que des personnes bien connectées puissent générer des profits. Les ontariens, ontariens préoccupés, préoccupés, dont ceux qui font partie de l'opposition, demandent au gouvernement fédéral d'intervenir. Alors, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que son gouvernement va faire ce qui est correct et arrêter de s'attaquer à la satire de Verdure et protéger le territoire? Ce doit être le même gouvernement fédéral qui avait promis en 2015 qui arrêterait l'aéroport de Pickering et le redonner aux agriculteurs. Et cette promesse n'a toujours pas été tenue. C'était une promesse du gouvernement fédéral. C'était même la même coalition libérale NPD qui ont pris des acres de terres agraires dans le parc urbain rouge. Ils voulaient que les agriculteurs se retirent et revisiter cette aire. D'ailleurs, le gouvernement précédent avait évincé des agriculteurs et 15 ans plus tard, rien n'a changé. Voilà ce que fait cette opposition et c'est pourquoi nous, nous allons continuer de travailler pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes puissent avoir accès à des maisons. Des générations sont venues dans cette maison pour pouvoir acheter des maisons et des milliers de personnes viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver un emploi et grâce à nous, ils auront leur première maison en Ontario. Prochaine question, leader de l'opposition. Monsieur le Président, vous voulez parler de logement Eh bien, parlons-en. Parlons du plan de logement de ce gouvernement. Il est encore plus difficile que jamais de trouver un logement abordable dans cette province. Et l'itinérance a atteint des sommets. À Toronto, en moyenne, trois personnes itinérantes meurent chaque semaine, et ce, c'était l'année dernière. Trois personnes décèdent par semaine, c'est-à-dire plus de 170 vies perdues parce que ce gouvernement n'avait pas de bons plans en place pour assurer la sécurité des itinérants. Si vous êtes itinérant à Toronto, votre espérance de vie est de moitié par rapport à quelqu'un qui a une maison. Ce n'est pas normal. Question pour le Premier ministre. Est-ce qu'il va réactiver le contrôle des loyers et apporter un appui pour le logement afin que la vie devienne plus abordable pour les Ontariennes. Oui, c'est logement. Alors là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations ont été données. J'aimerais rappeler aux Ontariens et Ontariennes qu'à chaque fois que ce gouvernement a présenté des po politiques de logement progressif, une chose est arrivée. Les néo-démocrates ont voté contre. À chaque fois, même les maires des grandes villes se sont joints à nous et il y a toujours un seul parti. Qui ne se joint pas à notre gouvernement pour appuyer ces logements et ce sont les néo-démocrates. D'ailleurs, Monsieur le Président, bon, tirons les choses au clair. Les néo-démocrates veulent, veulent des impôts et du logement non rentable. Et les députés en face de moi, c'est ce qu'ils veulent. Mais vous savez quoi? Notre gouvernement continue. Remarque non-parlementaire a été émise. Je ne sais pas qui l'a dit. Cela ne devrait pas se reproduire. Leader de l'opposition. Les néo-démocrates vont toujours défendre les logements abordables dans cette province. Ce gouvernement devrait avoir honte pour cette réponse. 32 de moins de nouvelles constructions de maisons l'année dernière. C'est ça votre record. Gouvernement, on se calme, Canada, Mil Canada, Milton, Timmins, on connaît cette crise dans tous les coins de la province. L'Association des municipalités de l'Ontario pointe du doigt les politiques terribles et sous-investissement chroniques de ce gouvernement. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement a 6,5 millions de dollars quand les gens connaissent le désespoir et les logements non abordables Ministère des Affaires municipales et logements. J'aimerais parler de deux personnes des champions pour l'appui municipal et l'appui pour le logement, c'est-à-dire le Premier ministre, Doug qui a mené les négociations et a fourni 4 milliards de dollars pour appuyer le ministère du Logement à municipal. Et l'autre personne, notre ministre des Finances, l'honorable Peter Bethlen, uh, Bethlen falvit je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui continue de défendre les municipalités durant une pandémie et qui continue d'augmenter les programmes de logement que, auxquels les néo-démocrates étaient opposés. C'est vraiment choquant de voir les leaders d'opposition qui disent quelque chose, mais quand il est temps de voter, on sait ce qui va se passer. Les néo-démocrates votent non, tout le temps, à chaque fois. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce gouvernement en fait, fait, peut faire tout ce qu'il veut, mais j'aimerais leur demander d'écouter les personnes qui sont dans les tribunes aujourd'hui, qui représentent les personnes qui ont peur... Nous savons, ils le savent, que ce gouvernement conservateur est en train de décevoir les Ontariens et les Ontariennes quand il s'agit des logements abordables. L'ère inaction concernant l'itinérance n'est pas uniquement une crise morale. C'est en fait une déception du point de vue économique, du point de vue moral. C'est en fait une euh, véritablement une inaction de la part de ce gouvernement pour tout ce qui concerne véritablement les problèmes de ces personnes. Alors la question au Premier ministre, est-ce qu'il va s'engager et est-ce qu'il va investir pour mettre à la disposition les fonds qui sont nécessaires pour résoudre cette crise? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Les personnes qui s'engagent sont les personnes qui font partie du Parti conservateur de l'Ontario. Et nous avons donc un programme provincial que les néo-démocrates n'ont pas appuyé. Quand nous avons créé, en fait, des euh, euh, euh, solutions qui étaient fondamentales pour pouvoir répondre aux problèmes de l'itinérance dans notre pays, dans notre province, les néo-démocrates n'ont pas appuyé cette solution. Nous continuons à fournir tout ce qui est nécessaire, à fournir de l'argent qui est nécessaire et j'en ai parlé avec le ministre des hum, hum, Affaires euh, et des services communautaires. Cet argent dédié aux plus vulnérables et de l'argent qui, par exemple, va être dédié aux banques alimentaires pour aider les Ontariens qui en ont besoin. Nous allons continuer, continuer de travailler avec nos partenaires au niveau fédéral et nous devons continuer de travailler ensemble avec le soutien des partis d'en face. Nouvelle question, député de University Rosedale. Merci. Question, Premier ministre. La semaine dernière, la ville de Toronto a attendu, en fait, un plan pour le logement qui soit publié dans le rapport. On disait que le plan pour le logement est à risque à cause du projet de loi 23, très controversé. Le Toronto va perdre 1,2 milliard de dollars en frais de développement, de construction pour des logements abordables. Et les pertes sont quelque chose de très important. Alors, ministre, quel est votre programme pour pouvoir aider à résoudre la crise du logement en Ontario le ministre pour sa réponse. Vous savez, Monsieur le Président, le NPD qui appuie en fait, euh, euh, ils appuient donc l'augmentation des euh, taxes sur le logement euh, à but euh, non lucratif sur le logement abordable. Alors, le programme qu'il continue de présenter n'est pas juste. Les municipalités vont encore pouvoir être en mesure de pouvoir faire payer des frais d'aménagement. Cela est, est bien. Mais ce dont nous parlons, c'est euh, créer des logements abordables, des logements à but non lucratif. J'ai passé la semaine dernière beaucoup de temps à visiter en fait, des sites de construction où on dépense de l'argent pour créer des opportunités pour les personnes les plus vulnérables. C'est un type de logement qui est important et c'est pourquoi nous essayons de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à cette crise. Est-ce que la députée face va vouloir faire la même chose? Question complémentaire. La députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, M. le Président, encore au Premier ministre. M. Prunech-Dash, un parent célibataire qui vit dans un sous-sol depuis plus de dix ans avec son fils adulte et sa fille euh, euh, adolescente, attendent des réponses pour leurs demandes de logement. Ses enfants ont grandi. Ils ont commencé euh, la, euh, le lycée, l'université. Sa femme est des et cette famille est en train de perdre l'espoir. Et j'espère véritablement... Que le ministre va pouvoir répondre à cette crise. Alors, ma question est est-ce que ce gouvernement va s'engager financièrement pour pouvoir résoudre cette crise aussi profonde du logement abordable et résoudre la crise du logement pour ce monsieur comme pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation? Bien, je pourrais demander à la députée d'en face la même question. Quand nous avons augmenté le budget dans les années passées, vous n'avez pas appuyé notre budget. Alors, vous votre question euh, va euh, euh, être dirigée en fait à toutes les organisations qui travaillent pour pouvoir aider nos commettants. Mais la vérité, c'est que le NPD appuie en fait la solution qui prévoit d'augmenter les taxes sur les logements abordables. Et ils appuient l'augmentation des taxes pour les personnes. Alors nous devons construire plus de logements à but non lucratif, de logements abordables. Nous avons besoin de ces solutions. Et nous voulons donc que le NPD travaille avec nous pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Mais euh, ils ne le font pas. Ils disent toujours non à tout ce que nous euh, demandons. Une nouvelle euh, question. Député de Elgin, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre du développement économique, de la création de l'emploi et euh, des métiers. Pendant des années, on a euh, mis en place des programmes pour développer des programmes pour euh, des métiers, pour pouvoir aussi se préparer à la révolution des véhicules électriques. Dit simplement, Monsieur le Président, l'Ontario n'était pas en position pour pouvoir construire les véhicules de l'avenir. C'est pourquoi on doit attirer les investissements, tout en faisant croître notre économie et en créant des emplois bien payés. La semaine dernière, nous étions très contents sur le fait que les investissements historiques de Volkswagen puissent se faire dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut fournir plus d'informations concernant ces changements générationnels et ces actions qui changent complètement la donne pour l'économie de notre province? Le ministre, pour sa réponse. Tout d'abord, merci au. député de Elgin Middlesex, London, pour son rôle aussi important en ramenant Volkswagen dans sa circonscription de saint thomas Il a fait un travail spectaculaire. La semaine dernière, nous avons obtenu un investissement historique qui est un investissement de Volkswagen et qui est le premier investissement pour la création de batteries de véhicules électriques et c'est ici que ça se passe en Ontario. Ils avaient des sites partout dans le monde qu'ils pouvaient choisir, mais ils ont choisi l'Ontario parce qu'ils ont vu que nous sommes en train de transformer la chaîne d'approvisionnement pour l'automobile en Ontario. Ils ont vu que le coût pour faire des affaires en Ontario a diminué de 7 milliards de dollars par an, ce qui a amené donc un investissement multimillionnaire et la possibilité de créer des batteries pour l'automobile. Les véhicules électriques et notre province dit bienvenue à Volkswagen. Arrêtez la pendule, dit le président. We start the clock. Question complémentaire, Re relancer la pendule. Merci, Monsieur le Président, merci au ministre pour sa réponse. Il est véritablement spectaculaire de voir l'engagement et le travail de notre gouvernement pour pouvoir véritablement utiliser les investissements dans notre province. Et merci au leadership de euh, ce gouvernement pour pouvoir véritablement réaliser tout ce qui est nécessaire. Nous sommes prêts maintenant. Il est plus facile de pouvoir investir, non seulement à Elgin Middlesex, mais partout dans la province. Des euh, affaires comme celle avec Volkswagen sont fondamentales pour l'Ontario. Comme a dit le ministre, ils avaient une quarantaine de sites parmi lesquels ils pouvaient choisir. Ils ont choisi l'Ontario pour cette usine de euh, création de batteries euh, vertes. Et bien, Cela ne s'est pas fait par hasard. Alors, est-ce que le ministre peut élaborer ce qu'il a fallu faire pour pouvoir promouvoir l'Ontario en tant que destination préférée pour Volkswagen Et comment ils ont fait pour arriver à cet objectif le ministre pour sa réponse. Cet investissement qui change complètement la donne de la part de Volkswagen est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années. Alors une mission commerciale à Volkswagen en Allemagne en octobre, des réunions face à face, certaines qui ont duré des fins de semaine entières et beaucoup de ces réunions avec le Premier ministre Ford. Et tout le monde sait qu'il n'y a, a personne qui peut en fait conclure une affaire mieux que que le Premier ministre, Doug Ford. Les investissements de la province ont été historiques. Ils ont, Nous avons investi pour créer la possibilité de pouvoir exploiter des minerais, pour pouvoir embaucher des personnes qualifiées, pour pouvoir avoir des sites qui soient véritablement disponibles et adaptés. Cet investissement est un vote de confiance vis-à-vis -vis de l'Ontario et aussi un message très fort vis-à-vis -vis du Canada et du réseau. Du monde. Nouvelle question, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Mes commettants ont été euh, forcés à être itinérants avec euh, un enfant de six semaines. Euh, ma euh, commettante euh, Lisa demande des, euh, un espace euh, euh, qui soit euh, disponible. Et Sarah est ici aujourd'hui euh, avec son enfant pour demander un endroit où pouvoir aller parce que si elle ne trouve pas de logement, elle va perdre son bébé, on va le lui enlever. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'engager à pouvoir aider Sarah à trouver un logement? Car euh, et, et, si elle n'a pas de logement, elle va euh, se retrouver en situation d'itinérance. Est-ce qu'elle va pouvoir avoir un logement d'ici la fin de la semaine? Le ministre. Euh, merci, Monsieur le Président. Et hum, hum, je euh, euh, suis véritablement triste pour la situation de la commettante de euh, non, Colleagues, et il est difficile pour Sarah comme pour beaucoup d'autres personnes en Ontario. C'est pourquoi le ministre des Affaires municipales et du logement travaille aussi dur pour pouvoir créer plus de logements en Ontario, ce qui inclut du logement abordable. Et si on regarde dans tout ce qu'on fait auprès du gouvernement, nous essayons de faire en sorte d'avoir les meilleurs soins de garde d'enfants dans le pays parce que nous voulons que ça et les communautés partout dans la province et de l'espoir, non seulement aujourd'hui, mais demain, pour qu'ils puissent avoir des occasions d'emploi, pour qu'ils puissent avoir de nouvelles opportunités dans leur vie. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait des investissements partout dans la province pour pouvoir développer des logements. Et voilà pourquoi nous travaillons aussi dur avec les partenaires et le gouvernement municipal pour pouvoir faire en sorte que que les locations soient abordables pour les locataires. La députée de windsor west Merci, Monsieur le Président. L'itinérance après cinq ans de gouvernement conservateur a augmenté et les difficultés économiques ont augmenté. Et je ne pense que ce n'est rien dont ce gouvernement devrait être fier. En début 2023, plus de 51, 51 familles dans ma Conscription devaient se baser sur les aides sociales. Et c'est quelque chose d'incroyable. Les enfants ont besoin d'avoir accès aux abris, ne peuvent pas vivre dans la rue et ils ne peuvent pas être retirés à leurs parents. Mais dans les... Une de mes commettantes m'a dit qu'en 20 ans et qu'elle travaille dans le système d'aide sociale, elle n'a jamais vu d'aide significative en fait. Alors la question c'est quand est-ce que le Premier ministre va faire quelque chose pour pouvoir mettre fin au cycle de l'itinérance et fournir à ses familles l'aide dont elles ont besoin le ministre, j'aimerais profiter de cette occasion pour corriger la députée. Ce gouvernement a consolidé trois programmes pour résoudre le problème de l'itinérance. Nous avons aussi investi 20 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir aider à offrir plus de services. Nous avons fait des investissements significatifs pour les programmes dédiés aux Autochtones pour pouvoir aider les Autochtones a accédé à des logements abordables. Alors, ce n'est pas vrai. L'argent existe et il montre que ce gouvernement continue d'investir. Je demande aussi aux députés de faire attention à son langage. Nouvelle question, député de Middlesex, London. Monsieur le Président, ma deuxième question, encore une fois, est pour le ministre du euh, développement économique et de la création de l'emploi et des métiers. Comme vous savez, les investissements de Volkswagen représentent en fait euh, des affaires très significatives pour attirer les euh, euh, emplois euh, spécifiques. En obtenant cet investissement aussi euh, intéressant, est-ce que le ministre va pouvoir développer euh, qu sur quels ont été les investissements du gouvernement pour pouvoir obtenir ce, euh, cet investissement. Oui, pouvoir obtenir cet investissement qui a changé la donne en Ontario a été en fait un effort complètement provenant du gouvernement. Merci donc au ministre du Logement pour avoir fourni les terrains disponibles pour les usines. Merci au ministre de l'Énergie pour faire en sorte qu'on ait les l'énergie propre nécessaire pour faire fonctionner l'usine. Merci au ministre des Affaires autochtones pour pouvoir avoir mené les consultations. Merci au ministre des Ressources naturelles et de l'environnement pour avoir demandé tous les permis et donné tous les permis nécessaires. C'était véritablement un effort global du gouvernement pour faire en sorte que cette affaire puisse être conclue. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. C'est très intéressant de savoir que c'était véritablement un effort d'équipe qui a donné comme résultat cet investissement historique en Ontario. J'aimerais remercier aussi nos partenaires municipaux qui ont participé à cet effort et qui ont fait en sorte qu'on puisse obtenir cet investissement de la part de Saint-Thomas, que ce soit à Saint-Thomas et dans d'autres régions de ma circonscription. Et dans ma circonscription et dans d'autres euh, circonscription. malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Donc, cet investissement envoie un message très fort à la communauté qui dit qu'on ouvre à nouveau pour les affaires, on continue de travailler et on fait en sorte de euh, pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que le ministre peut élaborer sur tous les succès que nous avons eus par exemple, pendant la semaine dernière, hein, le ministre Alors, euh, comme j'ai dit, c'était véritablement un effort euh, de la part de, du gouvernement tout entier. Nous avons véritablement pu fournir de nouveaux développements. Le ministre du Travail des Collèges des Universités pour former les gens qui vont travailler dans cette usine. Le ministère des Mines qui fournit les minerais. Le ministre du Procureur général pour fournir toutes les normes de sécurité. Le ministre de l'éducation. Le ministre du Procureur général. Merci à tous les ministères qui ont travaillé ici. Service Ontario, le ministre de la pour la réduction de la bureaucratie, les ministres pour les services aux services à l'enfance et tous les autres ont été consultés euh, pour pouvoir rendre cet euh, investissement historique une réalité. Nouvelle question. Député de Spadina Fortune, merci, Monsieur le Président. 600 000 personnes doivent, ont accédé à la Banque alimentaire l'année dernière. Beaucoup ont, vivent avec les aides sociales pour le POSPH et d'autres programmes euh, d'aide ou avec Ontario au travail. Est-ce que ce gouvernement va doubler les taux du POS, PH et de Ontario travail ou pour faire en sorte que les banques alimentaires ne doivent pas gérer les problèmes d'itinérance toutes seules dans cette province Merci. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement travaille avec tous les autres ministères pour pouvoir créer le soutien dont les personnes ont besoin et pour aider les plus vulnérables. C'est pourquoi, pendant la pandémie, nous avons investi un milliard de dollars en services sociaux, en financement pour les services sociaux. C'est pourquoi aussi nous avons investi 83 millions de dollars à travers la fondation Trillium pour pouvoir fournir des aides pour aider les organismes à but non lucratif, y compris les banques alimentaires, à euh, récupérer offrir des programmes qui sont vitaux pour les familles, pour aider les enfants. Nous avons fourni des millions de dollars pour euh, des organismes qui offrent de l'alimentation pour, pour les Ontariens et Ontariennes. Et euh, nous avons mis en place des programmes, par exemple, aussi le programme pour l'alimentation des étudiants, pour répondre aux exigences des personnes dont parle le député d'Arrest. Et nous allons continuer de faire cela. Question complémentaire. Monsieur le Président, le fait que les gens doivent faire recours aux banques alimentaires continue, c'est quelque chose dont vous devriez avoir honte. Debra a, a, a, a, a perdu en fait beaucoup d'avantages sociaux. Elle se trouve dans une situation très précaire, même par rapport à quand elle, est, elle avait l'assistance du POSPH. Les euh, personnes sont inquiètes du fait que euh, ce gouvernement va réduire les fonds à cause du fait qu'il y a d'autres fonds de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que ce gouvernement va pouvoir, ça ne pas, réduire les fonds pour les personnes qui sont au-dessus de 65 ans La ministre, pour sa réponse. Merci, M. le Président. La vérité est que notre gouvernement fournit plus d'assistance sociale que ce gouvernement dans cette province. Nous avons augmenté euh, les taux de POSPH d'une façon qui n'a jamais été faite dans les dix dix décennies passées. Nous avons mis en place des programmes pour permettre aux personnes d'avoir plus de travail et de pouvoir avoir un meilleur salaire et de vivre de façon digne. Nous travaillons avec le ministre du Travail et de l'Immigration, le président interrompt. Je demande au député de Spadina okay. Fortune de retirer son commentaire. Je retire, dit le député. La ministre euh, pour les euh, services communautaires et les services à la force peut continuer. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons avec tous les ministères pour faire en sorte que nous, nous développons tous les programmes pour aider les familles. Le PESPH est un programme principal. Nous travaillons aussi avec les banques alimentaires. Ce sont des programmes qui sont combinés avec d'autres programmes disponibles. Et je suis fier de dire que notre gouvernement Thank you. Et le président interrompt la réponse. Nouvelle question. Député de Halton-Northfolk. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Ressources naturelles. Le Globe ML récemment a publié un rapport concernant les, euh, euh, la production de gaz en Ontario. Aujourd'hui, dans le secteur de la production du gaz naturel, il y a un problème. Et l'Ontario du Sud-Est se trouve en difficulté. Aujourd'hui, donc, on sait que dans euh, euh, le comté de Norfolk, il y a donc des problèmes. On, on continue de suivre la situation pour résoudre les problèmes, mais on se trouve face à des euh, problèmes liés à des explosions et d'autres problèmes techniques. Et on sait malheureusement que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que la prochaine explosion se produise. Alors, où est-ce que ça va être à Elgin, à Chatham-Kent, à Norfolk? Alors, je demande quel est le programme de ce ministère pour pouvoir résoudre ce, ce problème en Ontario. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donc garantir à cette Assemblée que nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir la sécurité des Ontariens et Ontariennes, des personnes, des communautés des, et, et de toutes les communautés. Alors, Beaucoup de personnes nous ont remerciés pour les investissements de ce gouvernement, euh, par exemple dans un, un, une zone qui était problématique pour certaines communautés. Alors nous parlons de ce que nous pouvons faire et nous allons continuer de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes. Et nous allons essayer de faire la différence encore avec d'autres programmes. Alors, nous avons en fait des programmes avec d'autres administrations. Je sais qu'on demande à l'Ontario tout ce qu'on peut faire pour pouvoir fournir d'autres financements. Nous allons continuer d'attendre aussi des réponses pour pouvoir mettre en place de nouveaux programmes pour aider les Ontariens. Question complémentaire. Merci. et Merci au ministre pour sa réponse. J'aimerais être clair. Et J'aimerais différencier entre euh, les euh, puits abandonnés et les euh, euh, gisements de gaz. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de régions et... Euh, J'espère que le ministère peut trouver une façon positive pour les agriculteurs de ma région, surtout dans euh, mon comté où les gens, en fait, utilisent ces puits pour l'agriculture. Une étude universitaire a analysé les puits abandonnés et a testé, en fait, les niveaux de méthane. On a sous-estimer les niveaux de méthane. Et on sait que le méthane est un gaz à effet de serre qui peut nuire beaucoup à l'environnement. Alors, je demande si le ministre met de la pression sur le gouvernement fédéral et qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir éviter des catastrophes naturelles en cas de problème. Le ministre, pour sa réponse, merci encore à la députée face pour sa question. Nous allons continuer à demander du soutien au gouvernement d'en face. Nous allons travailler dans les communautés dans l'Ontario de l'Ouest. Nous allons travailler pour pouvoir répondre à ces problèmes et pour pouvoir aider les personnes qui sont touchées par ces problèmes directement. Nous prenons ces problèmes au sérieux et nous développons des stratégies qui peuvent aider les personnes dans le sud-ouest de l'Ontario, mais partout en Ontario en général. Il est important de savoir aussi que pour les personnes qui sont véritablement touchés par ces problèmes. Ce gouvernement a été présent à n'importe quel moment pour pouvoir aider les personnes. Et en octobre, nous avons rencontré des personnes. Nous avons parlé avec les euh, directeurs d'entreprises, les propriétaires de maisons dans les comtés qui sont en difficulté. Nous avons expliqué que nous sommes en train de développer une stratégie pour pouvoir les aider. Euh, nouvelle question. Député de Niagara Ouest, question pour les ministres des Affaires municipales et du logement alors, j'ai été content d'avoir une visite du ministre dans ma circonscription la semaine dernière, et euh, je sais que on a parlé de programmes visant à offrir des solutions dans ma communauté. Alors, et pour fournir de l'aide aux aînés de ma communauté. On sait que les frais d'aménagement, les redevances d'aménagement vont permettre d'offrir de nouvelles opportunités. Et je demande au ministre comment ces changements vont pouvoir faciliter pour les organismes à but non lucratif la possibilité de pouvoir construire des logements abordables. Dans ma circonscription, nous sommes impatients de continuer de voir ces investissements qui se réalisent. Le ministre, pour sa réponse. Alors, je remercie le député pour nous avoir accueillis dans sa circonscription et j'aimerais d'ailleurs souligner l'excellent travail que le député fait dans sa circonscription avec ses commettants. Je l'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, ce matin à la Chambre, notre gouvernement ne pense pas que euh, les euh, fournisseurs de logements à but euh, non lucratif et euh, de logements abordables devraient payer les redevances d'aménagement alors qu'ils travaillent pour offrir des logements pour les ontariens les plus vulnérables. Dans le projet de loi 22, 3, le gouvernement élimine les redevances d'aménagement pour les organismes à but non lucratif et pour certains logements sélectionnés abordables. Alors, on demain, on, on a reçu en fait un message de partout dans la province concernant les impacts positifs de cette mesure et euh, nous voulons que les Ontariens puissent investir dans de nouveaux projets pour euh, continuer à fournir des logements abordables. Je viens de dire plus dans la réponse à la complémentaire, question complémentaire. Bien, il y a, il ne fait aucun doute que on se retrouve en fait dans une crise profonde, mais ce ministre et le premier ministre travaillent pour pouvoir construire un million et demi de nouveaux logements abordables dans notre province. Alors nous avons vu que certaines municipalités en fait, ont euh, éliminé euh, des euh, redevances d'aménagement. Notre gouvernement doit répondre avec des mesures urgentes et à un moment où les Ontariens se trouvent à faire face à des coûts de la vie qui augmentent, on sait que on se trouve en difficulté. Et parfois, en fait, le rêve de devenir propriétaire devient inabordable pour beaucoup de personnes, y compris pour les aînés. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait le gouvernement pour fournir plus de logements abordables aux Ontariens et Ontariennes? Le ministre des Affaires municipales, je suis fier des changements que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre pour pouvoir commencer de nouveaux projets. Le projet qui a commencé a véritablement a été un projet très intéressant et les économies qu'on a vues grâce au projet de loi 23 ont été égales à 1,6 million de dollars. C'est de l'argent et c'est beaucoup d'argent, Monsieur le Président. Et plus tôt dans la semaine, j'ai participé en fait à des réunions à Whitby avec le député de Whitby et à des réunions dans la région de Durham. Et donc, on, on a vu là aussi qu'il y a eu des des économies de 500 000 dollars pour certains projets dans ces circonscriptions. Alors, on a réduit le coût du logement, on lance des projets de construction plus rapidement et on essaie véritablement de mettre en avant de nouveaux euh, projets. Nouvelle question, député de M. James Bay. Lors yes. des consultations prébudgétaires, mon collègue le député de timiskaming Cochrane a demandé au président de l'Assemblée de la francophonie, M. Fabien Hébert, nous nous dresser un portrait de l'évaluation de des services de santé depuis la réforme 2019, et comment les initiatives du ministère de la Santé, du ministère de Soins de longue durée et de Santé Ontario se transposent en résultat des services aux patients francophones. Sa réponse, il ne savait pas. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur de performance. Alors, ma question pour le Premier ministre pouvez-vous nous dire quels sont les résultats de cette réforme pour la santé des francophones et sur quels indicateurs vous vous fiez pour en tirer un portrait juste And to respond. la réponse. C'est très important de regarder les dépenses que nous faisons avec le projet de loi 60 et de savoir quels sont les besoins et les domaines dans lesquels on doit étendre ces investissements. Bien évidemment, un de ces processus d'évaluation prendra en compte des initiatives visant à mieux servir les ontariens et ontariennes. C'est pour cela que ce projet de loi enthousiasme beaucoup. Nous avons un processus qui nous permet d'assurer à voir où les besoins sont nécessaires afin d'avoir un processus d'évaluation. Nous allons nous assurer que lorsque nous regardons ce genre de zone de, où il n'y a pas eu... Beaucoup de services fournis, où il y a alors des listes d'attente, On pourra étendre les diagnostics et la communauté chirurgicale dans ces endroits. Complémentaire? Mais on a entendu beaucoup des paroles, et mais encore le problème persiste, parce que nous avons toujours les mêmes choses qui arrivent. Les commettants qui viennent à nos bureaux, ils se plaignent de toujours des plaintes dans, dans nos bureaux en cause de manque de services en français. Alors, je vous pose, repose en même question. Alors, comment est-ce que le ministère fait pour recueillir les données et répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne? Merci, Monsieur le Président. le question. Our government really takes French language services, travers, uh, les services seriously. Monsieur le Président, Mr. Speaker, we have for the first time the law on services in the province of Ontario, the first time since the law was promulgated in 1986. Mr. President, the party of the opposition has voted against the modernization of the law on services, and it's is really something very disappointing. Parce que c'est vraiment euh, un projet de loi de base pour les francophones en Ontario. Monsieur le Président, en ce qui concerne les soins de la santé, je travaille en étroite collaboration avec ma collègue. La ministre de la Santé, j'ai eu la chance aussi de parler euh, à l'AFO la semaine dernière concernant leurs recommandations pour euh, la modernisation euh, de la loi en tant que euh, de la provision des services en français. Monsieur le Président, on va continuer à travailler avec la communauté et avec le ministère de la Santé. Merci. Merci. Question suivante, député de perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'aimerais tout d'abord le remercier pour son leadership et également pour son amitié, car nous travaillons ensemble. La population de l'Ontario augmente rapidement, Monsieur le Président. Notre gouvernement s'assure à construire des logements et à pouvoir offrir aux générations futures, et notamment aux étudiants et étudiantes, les compétences dont ils auront besoin pour réussir. Depuis, pendant plus d'une décennie, le gouvernement n'a pas su préparer l'avenir pour nos jeunes. Dans le secteur de la construction, nous savons que nous aurons besoin de 70 000 travailleurs de plus d'ici 2027. De nouvelles compétences devront être enseignées pour préparer les jeunes à combler les postes dont nous avons désespérément besoin. Le ministre pourrait-il nous dire comment nous nous préparons pour ce genre de postes durables pour les générations à venir Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci monsieur le président, laissez-moi quelques instants pour pouvoir remercier le député pour ses efforts et le travail qu'il réalise. Nous voulons que nos jeunes puissent apprendre les métiers qui ont disparu sous l'ancien gouvernement. Les étudiants de notre province vont pouvoir bénéficier d'un cursus adéquat. Nous allons assurer un programme scolaire en maths, en sciences, en technologie, partout dans les cours de STEM. Nous allons nous concentrer sur ces domaines et allons apprendre à ces enfants comment pouvoir économiser pour acheter une propriété. Ce sont des compétences nécessaires qui nous permettront de former ces jeunes à l'avenir. Merci. Complémentaire Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. C'est encourageant de savoir que notre gouvernement fait preuve de leadership en embauchant des jeunes qui travailleront dans les métiers spécialisés. Ces efforts ne paieront pas si on n'aide pas les jeunes, comme il se doit, un emploi sur cinq d'ici 2026 représentera un emploi dans le secteur du métier spécialisé. Nous devons donc satisfaire les besoins de notre société. Le ministre pourrait-il nous expliquer les mesures que le gouvernement prend afin que nos étudiants et étudiantes puissent être exposés à des possibilités qui pourront les réorienter vers les métiers spécialisés et d'autres domaines techniques. Merci, Monsieur le Président. cette une question très importante, nous savons qu'il y a une pénurie dans les métiers spécialisés et grâce au leadership de notre Premier ministre et de nos ministres, nous avons réalisé plus d'investissements en Ontario pour garantir notre avenir et garantir à ce que ces entreprises puissent combler ces postes de métiers spécialisés. À compter en septembre 2024, tous les étudiants devons prendre des cours d'éducation technologique afin de, afin de pouvoir avoir des opportunités d'obtenir ces postes bien rémunérés. Nous allons offrir plusieurs options aux jeunes. La ministre, il y a quelques semaines, concernant le développement des compétences sociales, a déclaré que nous allons faire en sorte de proposer les, les métiers les mieux rémunérés dans notre province. Question suivante. Merci, M. Le, le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Si vous êtes un résident d'un foyer de longue durée et que vous avez vécu pendant la pandémie, vous avez donc plus de risques de mourir que si vous étiez dans un autre établissement. Le gouvernement permet à ces foyers de s'étendre même après euh, que des centaines de personnes aient perdu la vie dans ce genre d'institutions privées. Alors ma question est simple, et je m'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement permet à ce que ces acteurs euh, du secteur de santé puissent amasser des fortunes Le ministre des soins de longue durée. Je ne suis pas surpris par la question du député d'en face qui a voté contre toutes nos initiatives visant à améliorer les soins de longue durée dans notre province. Vendredi, j'étais dans une organisation non lucratif qui a fait une annonce d'un milliard de dollars, d'un que deux milliards de dollars pour améliorer les heures de travail offertes pour les soins de longue durée au Canada. Et c'est ironique de savoir que ce député et son parti a voté contre ces investissements. Nous avons également voulu modifier la loi concernant les soins de longue durée. Nous avons doublé le nombre d'enquêteurs concernant. Les évaluations des institutions au Canada et c'est sans précédent non pas au Canada mais en Amérique du Nord. Et à chaque fois que nous avons proposé ces mesures, l'opposition a dit non. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement aime se vanter des investissements mais n'aime pas répondre aux questions. Ces foyers de soins de longue durée privés et j'aimerais que vous entendiez cela ont répertorié 78 des décès pendant la pandémie. Ils ont enregistré les plus hauts taux de mortalité pendant la pandémie. Cela représente un foyer sur cinq. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le gouvernement puisse prendre la situation au sérieux et qu'il puisse commencer à protéger et à empêcher la mort de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie Réponse, le ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, regardons ce que l'opposition veut que nous faisions. Ils veulent que nous nationalisons le système au voulons Ils veulent que nous investissions et nous avons fait tout le nécessaire pour le système et pour en l'Amérique du Nord, nous avons augmenté les heures de soins à 4 heures. Nous avons investi 1,2 milliard de dollars cette année et investirons un milliard de dollars supplémentaires l'année prochaine. Nous allons embaucher plus de travailleurs de la santé pour le système de santé seulement. Nous allons continuer à nous assurer à ce que nos... Les exigences en matière de logement soient satisfaites. Nous allons embaucher tous les PSSP et tous les personnels du système de santé nécessaire. Nous allons bâtir ces maisons partout dans notre province. Nous allons embaucher le personnel pour nos institutions et faire toutes les mesures, prendre toutes les mesures nécessaires contre tout ce qu'ils ont pu voter. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie, mars étant le mois de la francophonie. La communauté francophone de l'Ontario est essentielle au succès social et économique de notre province. Je suis fier de mon héritage francophone et fier de servir la communauté euh, francophone de ma circonscription de Glengarry Prescott-Russell. Notre gouvernement doit soutenir les entreprises et les organismes qui offrent des services en français et desservent les francophones. Mes électeurs m'ont dit à quel point l'inflation élevée et l'incertitude économique mondiale ont eu un impact sur leurs activités commerciales. Monsieur le Président, la ministre peut-elle dire à la Chambre comment notre gouvernement appuie les communautés francophones de ma circonscription et de l'ensemble de la province? Euh, des Affaires francophones. Merci, mon collègue. Pour son excellente question, le programme d'appui à la francophonie ontarienne, le PAFO, est un programme phare du ministère des Affaires francophones dans lequel notre gouvernement investit 2 millions de dollars par année. Ce programme vient à l'appui à la francophonie ontarienne en offrant un soutien financier à des projets qui visent à renforcer la capacité des organismes et des entreprises à offrir des produits et des services aux francophones de la province à promouvoir le recrutement de personnel francophonie bilingue et à créer des occasions pour célébrer la francophonie de l'Ontario. En ce mois de la francophonie, je suis heureuse de lancer l'édition 2023-2024 du programme. Notre gouvernement continue de poser des gestes nécessaires pour l'avancement de la franco francophonie ontarienne. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour cette réponse. C'est un plaisir d'entendre parler du lancement de la nouvelle édition du PAFO. Soutenir les communautés franco-ontariennes et les organismes à but non lucratif, les entreprises sociales et les entreprises francophones est d'une importance vitale. Grâce à ces initiatives, notre gouvernement assure non seulement la qualité de vie et le développement de la communauté franco-ontarienne, mais aussi sa participation active au développement social, culturel et économique de la province. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire un peu plus sur l'importance de la journée internationale de la francophonie et sur la façon dont notre gouvernement reconnaît les besoins particuliers de la communauté franco-ontarienne? La ministre... Monsieur le Président, la Journée internationale de la francophonie est l'occasion de reconnaître les contributions de la francophonie ontarienne établie depuis plus de 400 ans et de reconnaître la diversité et les accents multiples de la communauté francophone de l'Ontario qui s'enrichit chaque année en accueillant en son sein de nouveaux arrivants de langue française. Notre gouvernement reconnaît l'atout que représente la francophonie ontarienne et on s'engage à appuyer les entreprises et les organisations francophones afin qu'elles continuent de contribuer au bien-être économique et social de la province tout entière. Les programmes que sont le PAFO, l'Entente Canada-Ontario sur les services en français et la promotion du commerce interprovincial via l'accord Ontario-Québec font partie de la stratégie de développement économique France. francophone de notre gouvernement pour appuyer le milieu des affaires francophones de l'Ontario et aussi appuyer le rayonnement de la communauté. Merci, Monsieur le Président. Dans plusieurs communautés de Thunder Bay Supérieur Nord, il est impossible d'embaucher des travailleurs de la santé et de l'éducation parce qu'il n'y a pas d'endroit où les loger. On ne peut même pas leur payer un salaire décent. Ces personnes n'arrivent pas à trouver un endroit où vivre. Il y aura en plus de nouveaux arrivants. Y aura-t-il de, des nouveaux logements créés Ces personnes devront vivre dans des camps et faire face à des risques élevés de dépendance. Le gouvernement offrira-t-il des investissements nécessaires pour soutenir la province Et prendra-t-il en compte le coût élevé de la vie dans ces communautés Réponse. Je remercie la députée pour sa question importante. Elle a tout à fait raison. Nous travaillons dur pour nous assurer à ce qu'il y, qu y ait plutôt plus de logements disponibles en Ontario. C'est pour cela que si vous regardez nos antécédents, au cours des dernières années, nous avons démarré plusieurs projets de construction, ce qui est sans précédent. Nous continuerons d'aller de l'avant. Pourquoi Car les emplois que nous créons pour les personnes de cette province nous permettront d'être en tête de file. Nous pensons être les premiers dans ce domaine et nous nous assurons à être les premiers dans le secteur du logement et nous pourrons accueillir les nouveaux emplois de notre province. Nous remercions donc le Premier ministre et nos ministères pour tout le travail accompli. Nous allons battre les records passés et nous allons construire ces 1,5 million de logements. Complémentaire, député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un rapport récent montre que les loyers ne baissent pas. En effet, à Sainte-Catherine, il y a une augmentation de 17% des loyers. Tout cela parce que le gouvernement a arrêté le contrôle des loyers sur les nouveaux logements bâtis. Cela affecte plusieurs familles et euh, les travailleurs. Le Premier ministre pourrait-il nous dire pourquoi est-ce que son plan limite les plans des familles et euh, pourra -t il remettre en place un contrôle du loyer pour mettre les familles en priorité Ministre du Logement, je remercie la députée pour sa question. La famille dont elle fait, à laquelle elle fait référence, c'est exactement ces familles que nous visons. Notre gouvernement a pu plafonner l'augmentation à 2 Si, si nous n'avons pas agi, ce serait beaucoup plus élevé. À plusieurs reprises, nous avons dit que nous avons besoin de plus de ressources. Nous faisons face à une crise du logement dans notre province. Et nous sommes les seules personnes qui se battent pour les personnes dans cette province. Nous sommes les seules personnes qui disons que nous devons réduire le prix du loyer afin que les personnes puissent se permettre d'avoir un logement. Mais l'opposition ne cesse de s'opposer. Il vote contre nos mesures. Il parle de protection des Locataires, mais ils veulent, ils votent plutôt toujours contre les mesures qui s'adressent aux locataires. L'année dernière, nous avons battu le record de l'histoire de la province lorsqu'il s'agit des logements qui ont été construits à but précis. L Intervention du président, arrêtez la pendule. question. suivante. Redémarrer la pendule. Député de Clinton Lawrence. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Accessibilité. Les Ontariens et Ontariennes aimeraient être actives et connectés dans leur communauté. Le gouvernement doit soutenir des investissements qui abordent ce genre d'enjeux qui permet d'améliorer la vie des personnes âgées. C'était un honneur de voir le ministre faire une annonce dans ma circonscription concernant la, le lancement d'un nouveau programme. J'apprécie le travail du Premier ministre ainsi que du ministre qui offre des programmes et des activités pour les personnes âgées. Monsieur le Président, le ministre pourrait-il nous expliquer pourquoi est-ce que ces investissements sont nécessaires pour les commettants de North York et pour les personnes âgées qui vivent en Ontario Ministre des personnes âgées et de l'accessibilité. Merci à la députée d'Eglinton lawrence pour cette question importante. Les résidents, la députée plutôt, réalisent un excellent travail pour s'assurer à ce que les personnes âgées puissent avoir accès aux investissements dont ils ont besoin. L'auto-isolement est notre ennemi numéro un. Nous voulons nous battre contre ce fléau. C'est pour cela que notre gouvernement a investi, a investi 22 millions de dollars pour plusieurs projets destinés aux personnes âgées de notre province. C'est une des manières que nous utilisons pour travailler pour vous et pour bâtir une meilleure province. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Les personnes âgées de notre province font face à des obstacles supplémentaires lorsqu'il s'agit d'accès à des services qui euh, peuvent les mener à de l'auto-isolement. La population continue de vieillir et notre gouvernement doit continuer à offrir aux personnes âgées de l'aide de haute qualité. Nous devons autonomiser les personnes âgées dans leur propre communauté ainsi, cela permettra d'améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait-il nous expliquer comment est-ce que les programmes de subvention aux personnes âgées bénéficient aux personnes âgées de notre province? Ministre de l'Accessibilité des personnes âgées, je remercie encore une fois la députée pour son importante question. La députée de Clinton-Lawrence et de Tobico Centre et de Tobico Lecture, de Willowdale, de... York Centre montre leur passion et font preuve de leadership lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées en Ontario. Depuis 2018, l'Ouest de Toronto a reçu plus de 2 millions de dollars. Nous avons investi pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Ces subventions permettent de soutenir des activités, permettent d'améliorer les services de santé mentale et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées dans leur communauté. Ce programme est une des manières que nous, que nous utilisons pour travailler pour vous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Cela conclut notre période de questions. Nous sommes donc en pause jusqu'à 13 heures.